Le confinement n'a pas aidé à ma santé mentale. Ce n'est pas parce que je m'ennuie et que je cherche quelque chose à faire. J'ai une tonne de choses à faire. Ce n'est pas non plus que je ne trouve pas quelque chose qui me fasse plaisir. Je suis en train de créer un jeu. Ça se réalise vraiment. Vous savez, c'est le genre de projet que l'on a en tant gosse qui maintenant est réalisable car je sais comment faire. Je joue aussi le soir avec des amis. Mais ce n'est pas pour autant que je ne me sens pas seul. J'ai ma famille, c'est vrai. Mais mes amis me manquent. Mes amis me mentent Une tonne de choses manquent. Là où je suis. Je me sens inutile. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un Discord. Bonjour à tous, c'est Mister Tiger. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire quelques annonces. Voilà, cette partie est un improvisé. Alors, trois petites annonces. J'ai un Twitter magnifique à les regarder. J'ai un Twitch magnifique à les regarder. Euh, j'ai un discord et là c'est beaucoup plus important parce que demain donc c'est à dire vendredi 24 avril ce sera le premier événement sur le serveur parce que oui il y aura des événements ce sera tous les vendredis euh, ce serveur ce serveur ça va être un peu mon, mon espace pour m'aérer etc donc euh, venez nombreux c'est toujours sympa le monde euh, avec beaucoup de bienveillance de bien l'entrevue euh, voilà donc, euh... ah oui l'événement de demain ce sera jeu de rôle donc si vous voulez participer euh, il faut euh, remplir la fiche euh, pour vous je vais vous simplement vous expliquer il faut... vous allez sur le serveur vous allez marquer event ou alors jeu de rôle et puis là du coup euh, le, notre bot qui est Clarisse va pouvoir vous expliquer que le prochain événement sera jeu de rôle euh, et que pour s'inscrire il faut remplir la fiche qu'il faut télécharger juste ici et euh, du coup vous téléchargez la fiche ensuite vous devez me l'envoyer et euh, oh oui pour faire la fiche il faut les règles bien sûr et ensuite il faut me l'envoyer à moi vu que je suis MJ ou aux autres MJ voilà donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis rendez-vous sur le serveur. Allez, tchuss